Je vais vous parler de Gloroute, euh, le petit APM qui vous veut du bien. Euh, C'est une présentation qu'il y a déjà eu à, à Devox, mais je l'ai légèrement modifié. Et avant tout, qui suis-je Je, je m'appelle Henri Gomet, je travaille chez SonarSource, euh, je suis un éleveur d'infrastructures. Il fallait trouver un nom, je crois que celui là est sympatoche. Et je travaille sur euh, mon projet principal, c'est SonarCloud. Donc si, pour ceux qui connaissent le produit SonarCube, SonarCloud, c'est l'offre de, de SonarCube hostée euh, sur le cloud pour vous. Donc voilà, ce que, ce que je ne fais jamais. Enfin, ça m'est arrivé, mais je ne le fais plus. Cette présentation aurait pu s'appeler Je s'appelle route mais c'était trop tard, j'avais déjà donné le nom. Euh, à l'équipe d'organisation, donc euh, ça restera euh, Gloroot, petit, euh, la petite appli qui vous veut du bien. Gloroot, c'est donc Gloroute, ça se trouve sur le site https qui va vous router après sur le site euh, le repo GitHub. Euh, c'est un APM, donc une application performance monitoring. Euh, c'est en open source avec une licence très permissive qui est à Apache 2.0. Un APM, qu'est-ce que c'est C'est donc, euh, donc si vous regardez la, la définition sur Wikipédia, la bonne définition d'APM, elle se trouve sur le Wikipédia en anglais, c'est Application Performance Management ou Monitoring, vous trouvez un peu les deux. Globalement, c'est un outil qui permet de mesurer les performances d'une application. On s'intéresse aux performances de l'application, pas du système dans l'entier. Euh, là, on s'intéresse vraiment qu'au comportement de l'application. Et... Puisqu'il faut un terme, euh, là en l'occurrence c'est le nombre de transactions par seconde. C'est un terme que vous trouverez euh, généralement euh, tout le temps quand on parle d'APM. On va déjà... Alors donc on va faire tomber ou pas certaines idées reçues. Un APM, c'est cher. Alors effectivement, il y a des APM sur le marché qui existent. Euh, il y en a au moins deux et qui coûtent très cher. Mais vraiment très cher pour en avoir vu, vu passer des, appelle ça des, des factures sur ces sujets-là, à moins de 5 ou 6 chiffres, on n'a rien. C'est des, des, des APM qui étaient d'abord, qui travaillaient de manière très statique et qui ont commencé à rajouter des comportements d'intelligence pour dire sur un parcours donné, mon temps de réponse est X. À un moment donné, je suis à 2X, là, il y a quelque chose. Donc, ils ont commencé à mettre de l'intelligence pour avoir ce genre de comportement. C'est très bons outils en production, très lourds à appréhender, mais surtout, ils sont tellement coûteux que... Personne n'y pense, autrement dit, c'est tellement coûteux que personne n'y va. Quoi. Donc vos équipes de production les auront peut-être, peut et elles auront peut-être une licence pour un ou deux serveurs, mais généralement, ça s'arrête là. Et ça, effectivement, c'était avant Gloroute. Donc ce matin, j'ai vu euh, la présentation de David qui disait qu'effectivement, ce genre d'outillage aussi arrive aussi dans la pile élastique. Euh, et ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça va démocratiser énormément euh, euh, ce domaine d'activité. Alors Une deuxième idée reçue, un APM, c'est un outil d'OPS. Euh, effectivement, les OPS s'en servent, les équipes d'opération s'en servent, tout simplement parce qu'il faut faire euh, bah, vérifier si on respecte des SLA, euh, donc, euh, euh, les conditions de service, pour faire du tuning fin de la production, enfin fin ou, ou même massif de la production. Euh, mais il y avait d'autres personnes qui étaient éligibles typiquement les équipes de QA ben, quand elles travaillent en pré-prod elles aimeraient bien pouvoir identifier finement les hotspots pour les remonter aux développeurs pour, éviter que, ça, enfin, pour que ça soit fixé le plus rapidement possible euh, avant que ça aille en prod et du coup, ça participe à réduire le taux de what the fuck bien connu de nos lecteurs. Euh, et il y a un autre cas d'usage euh, qui est pour les équipes de développement. Donc, les équipes de développement, traditionnellement, prennent l'application, elles la démarrent et elles se mettent en mode debug. Ça vachement bien, seulement quand vous, vous mettez en mode debug, vous interrompez le système, donc vous n'êtes pas dans un comportement tout à fait normal. Euh... Il y a des applications, vous travaillez dans des domaines où potentiellement vous voulez avoir l'application qui marche à pleine vitesse et puis limite prendre tous les métriques, mais à côté, vous voulez que votre application se comporte normalement Et ça, il n'y a pas besoin d'être dans un domaine comme faire de la, du trading haute fréquence pour être dans ce mode-là. Ok, donc Gloroute, Gloroute c'est un APM Java, donc globalement c'est un agent Java. Tous les APM Java que vous trouverez, ils ont généralement, ils sont toujours avec un agent Java. Il euh, y a deux modes de fonctionnement, en mode autonome ou en mode connecté. L'overhead, il est vraiment minimal. Autrement dit, le temps d'interception de Gloroute sur une requête, euh, ça a été calculé, c'est 10 microsecondes. Donc à part si vous travaillez sur des, des, vous avez des applications où vos temps de réponse sont inférieurs à 10 microsecondes, ça sera invisible. Le surcoût mémoire aussi, il est assez faible. Euh, L'auteur, il estime à 2 kilooctets. C'est pareil, si votre requête consomme moins de 2 kilooctets, ça a un impact, sinon c'est vraiment, enfin c'est invisible. Donc ça, c'est tiré de sa page effectivement. Donc il l'a fait par rapport à un leading commercial Java APM, je ne sais pas lequel, il y en a deux. Quand on était jusqu'à l'année dernière, encore à Devox, il y en avait deux. Et cette année, année en 2018, il n'était pas là d'ailleurs. Dina quelque chose et euh... mais bon, ceci est une autre histoire. Et il y a le lien effectivement sur les sur les benchmarks. En fait, il a un projet de benchmark. Le gars il est ouvert, il dit ben moi ouais, mais les benchmarks, je vous les donne. Alors, Web euh, Gloroute en mode autonome, globalement, c'est quoi Ça veut dire que quand vous allez démarrer Gloroute en mode autonome, en fait, euh, il va démarrer un serveur web pour vous. Donc, il y a votre application et puis un serveur web qui est par défaut sur le, le port 4.000 sur lequel vous allez pou pouvez, vous allez pouvoir travailler. Donc, bah, tout de suite, le premier usage, c'est vous êtes dev en mode debug, sans mode debug, à pleine vitesse, votre application, elle tourne. Quand vous voulez voir ce qui se comporte, vous connectez localhost euh, 4.000 et vous regardez ce qui se passe. Une équipe de QA qui n'a pas forcément envie de monter une grosse infrastructure, paf, elle fait pareil, elle a l'information. Et en prod, si vous êtes sur un mode VM ou conteneur, donc globalement, si ce que vous voulez monitorer, c'est plutôt fin, c'est une seule appli. Quoi. Alors, pour l'installer, c'est vraiment hyper compliqué. Donc là, je prends un exemple de Tomcat, pour des raisons évidentes d'avoir été contributeur sur ce projet-là. Puis Globalement, qui utilise Tomcat en production directement ou indirectement qui utilise WebSphere Ah ouais, ah c'est ah, moche. <rire> Pssst, je rigole, je rigole. Euh, et Jetty. Personne n'utilise Jetty ah. D'accord. Euh, donc globalement, Tomcat, ça, ça, ça, ça motorise la plupart des applications directement ou indirectement, en embarqué ou pas. Et euh, si vous rajoutez donc dans Catalina Ops cette option Java, euh, Java agent de point, le passe vers le, vers le euh, vers où le jarre de Gloroute, ça va directement euh, vous l'activer. Le, vous le, vous je ferai une démo après, je vois que le temps tourne donc je vous ferai une démo après. Euh, en mode connecté, donc globalement, en mode connecté, ce qu'il y a, c'est que toutes ces. Alors, quand vous êtes en mode autonome, toutes les informations, tous les métriques sont. Garder dans une, page, une base H2. Donc une base H2, c'est en mémoire, c'est assez rapide, mais il ne faudra pas espérer faire tourner l'application pendant, pendant 12 semaines en production en full speed. Parce que la base H2, elle va être un peu exploser. Donc, c'est bien pour un, un usage, on va dire, hyper ciblé, notamment dans le temps, mais dès que vous voulez travailler sur du volume, c'est plus. Ça ne correspond plus du tout. En mode connecté, ce qu'il y a, c'est que vous utilisez globalement un autre produit qui s'appelle Gloroute Central. Gloroute Central, la communication entre l'agent et cet outil-là se fait en HTTP2 en utilisant gRPC. Il y a un seul prérequis, c'est Cassandra 2.1. Donc, pas quelque chose de, de terrible. Et ça, c'est utile pour suivre ben, l'activité d'une ferme d'application, en fait. Euh, alors, Cassandra, il a été retenu pourquoi Parce que c'est un système qui. Il n'est pas forcément exceptionnellement bon à restituer les données, par contre sa capacité d'absorption de messages est énorme. Et lui, globalement, c'est la personne qui a écrit ça, euh, le principe c'est que en quelque chose qui mesure ne doit pas perturber l'environnement. Donc si vous avez quelque chose qui pousse les messages à quelque chose qui ralentit parce qu'il est long à insérer, euh, ça ne va pas. Donc c'était une des raisons pour laquelle il a utilisé Cassandra et là pour faire les regroupements vous avez deux propriétés que vous allez rajouter dans votre agent qui permettent de regrouper les applications euh, par imaginons que vous avez une application où il y a back, front, euh, background et compagnie ben, vous allez pouvoir les raccourcir, mon application et les différents composants de l'application comment ça fonctionne euh, à Gloroute Ben, vous avez euh, donc votre Gloroute centrale vous avez le j'ai les notifications de mes collègues c'est vraiment pas cool ça il euh, faudrait que je l'enlève ça euh, donc, vous avez les notifications de la. Vous avez les notifications. Euh, vous avez vos applications monitorées qui poussent vers un collecteur et qui, lui, poussent les données vers Cassandra. Et votre navigateur, eh bien, lui, va se, connecter, euh, va se connecter sur la, la UI de Gloroute centrale. Dans ce cas-là, la, la, la, le pass il est un tout petit peu plus long. Donc, ce qu'il qu faut lui rajouter, notamment, c'est cette partie-là qui dit euh, où, euh, mince, où, où, pousser, où se trouve le collecteur. Et là, on, par exemple, dans ce cas-là, j'ai mis euh, un ID qui est Tomcat. Donc, c'est le, le on va dire l'application, enfin le, le composant et l'application, ça serait Voxed Alu. C'est pareil. Gloroute, si vous commencez à avoir une grosse ferme de serveurs, avec plein plein, plein de serveurs, bon, forcément, vous allez envoyer de plus en plus d'informations. Qu'est-ce qu'on fait on, on, Enfin, tout le monde. Hein, on, on met des clusters. Donc, alors, en l'occurrence, ce qu'ils utilisent, enfin, c'est ce qu un système de clusters très bête. C'est des copies hein, qui travaillent. Donc, Cassandra, c'est déjà nativement clusterisé. Euh, enfin, nativement. Si vous mettez des nœuds, c'est clusterisé. Et pour collecter, ben, vous l'envoyez à, à un groupe de Gloroute. Et la communication entre eux, elle est faite avec quelque chose qui est vieux comme le monde. Enfin, à l'époque, ça existait. Je, quand je, je faisais encore du développement à l'époque. Donc, C'est vraiment vieux comme le monde. Ça s'appelle J-Groups. Vous pouvez mettre des ordres. Soit là, ils se communiquent entre eux en multicast ou autre. Et là, dans ce cas-là, bah, ce que vous faites, vous dites, euh, bah, tu as deux nœuds, central 1 et central 2. Et lui, il se débrouille. On va faire les démos. Alors, la démo, forcément, on rentre dans du. Alors, je vais vous montrer comment on démarre euh pour vous montrer à quel point c'est pas compliqué de monter un central. Alors j'ai résisté violemment à ne pas monter du docker, donc je le fais à l'ancienne. Donc là je démarre un Cassandra. Je vais à côté, je vais sur Gloroute, le Gloroute central, et voilà. Donc Là, là j'ai mon, mon Cassandra qui a démarré, et là j'ai mon serveur Gloroute qui a démarré. Jusque là, rien de, rien de, rien de bien fou. Alors, on va quand même vérifier ce que je dis, hein, que je ne raconte pas n'importe quoi. Euh, donc normalement le serveur, là je l'ai configuré pour qu'il soit en port 40 000 ok, il est bien en port 40 000 donc le route c'est ça en fait c'est cette application là euh, et ce qui est intéressant c'est que cette application c'est exactement le même rendu que vous soyez en mode autonome ou en mode, en mode serveur, l'intérêt c'est que si vous commencez à travailler en local pour vos besoins de dev ou de QE et qu'après vous allez travailler avec vos, les copains de la prod ben, vous allez utiliser le même outil, les mêmes règles et tout. Ça, là c'est vraiment intéressant donc effectivement, il est bien démarré, je vais quand même démarrer une application bah, qui, qui, qui va travailler, qui va générer un peu de bruit. Euh, et cette application, je vais la mettre bah, notamment en mode, euh, je vais mettre une application en mode autonome. Donc comme, aux oh, surprise, un Tomcat. Voilà. Je démarre un Catalina, voilà, on voit l'information comme quoi il a, il a connecté, il s'est connecté, et il, euh, il embarque un Gloroute, on le voit rapidement. Et là, c'est vraiment un Gloroute en mode autonome. Je vais démarrer. Donc La vie ne se passe pas sur localhost sauf pendant les démos. Et là, il est sur le port défaut, par défaut 4000. Voilà. Il y a, mon appli il y a mon, ma petite application. Donc Là, je dois avoir des données il y, 6, il y a 8 heures. Euh, les tests que j'ai fait ce matin, il y a mon application port 4000. Ça, c'est la version standalone et ça, c'est la version serveur. Franchement, il n'y a aucune différence. C'est exactement pareil. Euh, donc, une fois qu'on a cette application là, donc un APM, on a dit qu'il s'intéressait, donc j'ai dit que je prenais une deuxième application qui générait du bruit, euh, et celle-là, en l'occurrence, je vais prendre bah, une application que je connais un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, qui est un Sonar Cube. Alors, Sonar Cube, il est intéressant à, plus, à plusieurs raisons. Déjà parce que j'en mange toute la journée. Et deuxièmement, c'est parce que c'est une, dé... une application Java qui démarre elle-même des morceaux d'application. Donc globalement, il y a plusieurs JVM qui démarrent. On va vérifier si c'est bon. Ok, donc on voit qui s'est connecté. Donc pour faire simple, là il va démarrer un nœud Elasticsearch. Un nœud web et un nœud Compute Engine. Alors, le nœud Elasticsearch, ça ne fait pas partie des, des applications. Pourquoi il s'arrête ah non, il est en train démarrer. Pas des applications que je vais suivre. Moi, tout ce qui m'intéresse, globalement, c'est plutôt l'application web. Alors, il y a quelque chose qui est assez sympatoche dans notre ami, dans notre ami Gloroute, c'est que quand, suivant le réglage que vous mettez, là, euh, il va retrouver plus ou moins d'informations. Autrement dit, je dis, là, je lui ai demandé de regarder sur les 24 heures, il va retrouver les systèmes qui ont envoyé de l'information sur les 24 dernières heures. Là, si, par exemple, je me dis, bah, là, je vais faire, je m'intéresse globalement, qu'est-ce qui va se passer maintenant bah, Là, vous avez euh, quest ce qui se passe maintenant euh, sur les 30 dernières minutes. Moi, le, le, le Tomcat, euh, il, il a démarré il y a, euh, il y a bah, quelques secondes. Donc, euh, le, pas le Tomcat, le SonarCube, il a démarré il y a quelques secondes, donc il ne se passe rien. OK, et on voit l'activité des développeurs en temps réel. Quel, quel transparent chez SonarSource Là, en l'occurrence, c'est mes équipes de dev qui sont en train de discuter. C'est assez sympa. Euh, 39 000. J'avais pas dit que c'était le port 39 000. HTTP, non, HTTPS, c'est quand j'ai un front HTTP de haut. Donc là, je démarre un sonar cube. Jusque-là, il n'y a rien de, rien de fou. Hop, je me connecte, je suis dessus, ça roule. Euh, si je vais là-dessus... ah. Donc ça c'était ma version standalone, donc je vais l'enlever, hein. ça apporte rien à la, à la discussion. Là, si je regarde, je vois rien. Pourquoi Parce que je lui, quand je l'ai configuré cette appli, je lui ai dit ben, tu vas travailler sur des pardon. Donc on voit les deux composants qu'on a dans un SonarCube. on a un compute engine globalement c'est un, tra... un moteur de traitement et la partie web. Et sur la partie web par exemple, je lui ai dit ben, ton temps de déclenchement c'est 500 millisecondes autrement dit, ça veut dire que toutes les requêtes qui passent au dessus de 500 millisecondes, lui il va les capturer là j'ai été un peu trop Donc, comme je n'ai pas fait accès d'activité il n'a pas trouvé de requête qui est éligible à être, à être capturée donc euh, ben, tout simplement lui ah, il ne me, me les capture pas donc il va les garder, là il fait l'historique de ce qui s'est passé mais il ne les a pas instrumentés il s'est dit, moi la règle d'instrumentation quand il y a dans le parcours c'est plus de 500 millisecondes à ce moment là je commence à instrumenter alors ce qu'on peut faire si on veut arriver à instrumenter plus finement avec, euh, avec le l'euro, donc là j'ai un réglage on va dire par défaut. On va dire que mon S imaginons que là, dans, là je me mets dans un cas, je dis mon SL, c'est aucune requête doit dépasser 500, 500 millisecondes. Toutes celles qui dépassent, il faut qu'elle soit captées par la, entre parenthèses, par la police. Eh bien on va se dire, ben toutes les requêtes qui sont. Euh, à 500 millisecondes, c'est bon. Mais imaginons qu'il y ait une requête en particulier où je dis « Non, mais là, la, là, il faudrait que ce soit beaucoup plus fin. » On peut rajouter comme on, à, à, à l'envie des transactions et lui dire ben « Là, la règle, par exemple, c'est 100 millisecondes. » Et là, dans ces cas-là, effectivement, ben, ce qu'il y a, c'est que lui, ses requêtes, il va les apprendre et il va se dire « La règle, c'est 500. » Et puis, je vais pouvoir mettre des seuils euh, pour, pour, différentes, pour différentes requêtes. » Depuis tout à l'heure, je vous parle de requête, je ne lui ai jamais expliqué ce qu'était une requête. Pourquoi Parce que Gloroute, il connaît les parcours, les parcours d'entrée euh, par défaut de la plupart des, des, des frameworks. Donc il y a euh, Servlet, JSP, euh, Play et ainsi de suite. Donc il les connaît. Donc lui, ce qu'il a, il a déjà quelque part euh, ses, ses traces et un agent de JVM, quelque chose qui se met au niveau de la JVM, au niveau du profiling. Quand il voit, quand il voit un pass, à ce moment-là, il se déclenche. Donc il a. Le, la, dans, ce, dans le projet route ce qu'ils ont, qu ont fait, enfin ce qu'il a fait, parce qu'il y a un seul développeur derrière, lui, il a déjà défini la plupart de ces passes-là. Et ces passes qui sont là, euh, vous, vous pouvez mettre les vôtres. Il y a différentes manières. Vous pouvez le faire de manière programmatique, ce que j'aime pas forcément, parce que si on commence à instrumenter son application, à mettre des informations dans son application pour être instrumenté par un moniteur, ça veut dire que quelque part, on a déjà un couplage. Idéalement, il faudrait être agnostique. Euh, et ils ont une façon qui est relativement simple, qui est de le faire, euh, on peut le faire de manière euh, très simple, euh, en faisant de l'instrumentation. Donc là, je vais vous montrer une instrumentation qui n'existe pas euh, de, de base. Alors que je la retrouve, tu, tu, tu, tu, que je retrouve mes notes. Non, pas ça. Euh, je veux juste l'ouvrir avec un texte, un éditeur, ça ira très bien. Voilà, ça c'est la définition d'une instrumentation. Hop. Et voilà. Alors généralement, c'est ce qui faisait planter, euh, c'est ce qui plantait à la démo de Devox et qui a été corrigé entre temps. Là, ce qu'il vient de faire, là, si on regarde, il vient de créer, euh, il dit quand je rencontre cette classe-là, et en fait, euh, il la trouve, trouve puisqu'il est. il est Gloroute, il embarqué dans la JVM, donc il a accès à tout votre classe passe, il le trouve naturellement. Quand je trouve cette classe qui, est à, qui appelle cette méthode avec les signatures qu'on veut, à ce moment-là, je crée, et là en l'occurrence, je crée un nouveau type de transaction que j'appelle background, et euh, avec, avec un petit nom, et ça, ça va rentrer dans sa, dans sa mécanique de détection de hotspot, de parcours. C'est un nouveau parcours, et comme tous les parcours, il va, les, il, va les, il va commencer à les instrumenter. Donc je vais essayer de rentrer dans cette partie-là. Euh, pour ça, c'est simple. Ce que je viens de mettre là, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas de base. C'est ce, euh, ce qui fait qu'on est dans... Euh, c'est ce qui fait qu'on est dans... dans euh, une l'analyse une, d'un rapport sonar, sonar cube. Alors, ça, il ne le connaît pas. Enfin, il connaît beaucoup de choses, mais ça, pour le coup, il ne le connaît pas. Donc, on va, on va, ben, ce qu'on va faire, on va, on va déclencher l'analyse d'un rapport et on va voir ce que ça donne. Ce que ça donne de ce pas. Ok, ça démarre, ça. Compte. Voilà, ça télécharge. J'aurais peut-être pas dû. Euh, le Wi-Fi étant est en ce qu'il est. c'est vraiment long à hein, ce point-là. Ah. Pourtant, un, un K4, c'est pas énorme. Bref, euh, mauvaise idée. Et donc, en fait, il va l'instrumenter. Et là, ce qu'il y a, c'est quand vous allez voir dans la partie transaction. Par défaut, il avait quoi il avait, euh, il avait web et startup. Pourquoi c'est intéressant C'est parce que lui, il définit dans une application, il y a la partie web, le trafic HTTP, mais le start-up d'une application, ça fait partie aussi d'une partie du, du, du comportement de l'application qui est intéressant. Avant que votre application web démarre, elle start-up, elle boot, et elle, elle a plein d'activités, notamment avec les entrées-sorties. Euh, et donc, ça, c'est aussi quelque chose que lui, il a instrumenté. Là, typiquement, on voit les traces euh, d'exécution au démarrage dans, dans, dans, dans sonar cube. Ça, c'est au démarrage. Et quand on clique là-dessus, donc là, vous voyez, il met un peu des hotspots, 14, 14 secondes, bon, il y a un peu de la grosse requête derrière. Et quand on regarde là-dedans, il dit, ben, quand vous cliquez sur ce truc-là, qu'est-ce qu'il vous montre Il vous montre un peu l'activité, ce qui s'est passé. Ben, voilà, on a créé des tables, on a fait des selects. Euh, je ne sais pas si on fait de l'élastique à cet endroit-là, mais normalement, des fois, c'est le cas. Et vous voyez vraiment tout, tout ce qui s'est passé. C'est Hein Je pourrais t'en montrer. Je pourrais même t'en montrer en prod. Euh, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, globalement, en fait, quand vous êtes là, vous êtes un, vous êtes un développeur Java, vous allez vous intéresser peut-être plutôt à cette partie-là. Quand vous êtes, vous êtes côté, on va dire, plus opération, c'est vous, c'est ces temps-là qui vont commencer à vous intéresser. Parce que quand on est d'accord, à part si on écrit très très mal du Java, ça peut arriver, hein. Euh, généralement, les, les temps de réponse longs, c'est toujours côté de, euh, extérieur. Donc, ça peut être une requête mal faite côté SQL, côté ES, euh, euh, ou tout simplement, c'est un symptôme que chez ES, ben, il faudrait, euh, faudrait peut-être rajouter un petit, peu de, un, petit peu de, un petit peu de patate. Je vois que le time is up. Je vais démarrer en retard, donc je vais essayer de, je vais essayer de finir. Euh, donc, voilà. Cet outil-là, il vous permet de, globalement de savoir tout ce qui se passe et même de rajouter des traces... Enfin, des trucs d'accès, euh, euh, en, des, des en live. L'analyse était terminée. Alors, écoutez, l'analyse est terminée. Merci. Hop. Euh, ah ben non, mon analyse, elle a été suffisamment rapide. Non, pas startup. Elle était là. Normalement, il a dû me la rajouter dans la partie. Ah, ouais, d'accord. Alors, ce que j'ai fait. Regardez ce qui est très intelligent, c'est que là, j'ai rajouté, euh, rajouté ma, ma trace sur la JVM web, alors que l'activité se faisait sur l'autre JVM. Donc forcément, il a dit, moi ça ne me concerne pas, ce n'est pas rentré en ligne de compte. Il euh, faut savoir que ce JSON-là, ce qu'il y a, c'est que vous l'avez mis là pour l'interface graphique, vous pourriez parfaitement, quand vous provisionnez l'application, la, le route, toutes les informations, il les met en JSON, vous, vous installez votre application, vous mettez le JSON dans un répertoire, votre application, elle démarre, elle est déjà pré-instrumentée. Euh, euh, je continue donc cette partie-là. Je vais vite sur euh, là. Hop. Ok. Times up. Times up. Je sais, je sais, c'est moche euh, Gloroute euh, Il y a donc, je dis, donc on a, on est passé hyper rapidement. Je vous invite à jouer avec l'outil, franchement, ça se prend en main en deux minutes. Euh, si vous voulez faire du développement, parce qu'il y a une majorité de développeurs en disant « Non, mais moi, je voudrais plutôt injecter du code », vous avez la possibilité de le faire, donc... Euh euh, vous rajoutez la petite dépendance qui vient dans votre projet Maven ou Gradle et vous avez différents. la documentation elle est plutôt claire moi personnellement je ne suis pas fan de rajouter de l'instrumentation c'est une raison pour laquelle je n'avais pas utilisé à l'époque euh, CodeL Drop euh, Metrics puisque justement ça me, ça me couplait à un système ce qui n'est jamais très agréable pour résumer euh, Gloroot c'est vraiment simplissime à déployer vraiment c'est un simple agent Java ça marche en mode autonome ou en mode connecté suivant ce que vous voulez faire. Un, la mécanique, pour l'instant, elle est bête. Hein, C'est du déclenchement sur seuil. Donc, il prend tous les parcours, mais il commence à instrumenter ce qui dépasse certaines vitesses, qui est différent de certains outils où, effectivement, on va dire y a de la, on reconnaît les, les trafics, enfin, l'activité, et, et si ça sort des, des moyennes, on, on commence à intervenir. Là, typiquement, c'est un très bon cas de dev. Quand vous êtes en dev, votre application, elle n'existe pas, de... pas encore. Donc, on ne sait pas ce qu'est le comportement normal. En plus, vous êtes en train de l'écrire. Donc, vos requêtes, vous êtes en train de les ajuster. Elles feront deux secondes aujourd'hui. Demain, elles feront 200 millisecondes. Ça ne correspond pas. Il n'y a pas d'impact sur le run. C'est souvent un truc que l'on voit. Il n'y a pas d'impact sur le run pour information. Ça, Gloroute, on l'utilise en production sur SonarCloud. SonarCloud il y a presque 600 000 requêtes par jour. Il y a zéro impact. Gloroute, euh, in fine, c'est quoi donc, euh, bah, Ça supporte nativement les pistes d'exécution standard. Donc, pistes d'exécution, c'est par où je rentre, une requête rentre. Donc, euh, les serviettes, JDBC et autres. Vous pouvez rajouter les vôtres à la volée. Et ça, c'est hyper bon. Donc, euh, depuis Java 8, les JVM permettent le, le reloading dynamiquement. Donc, ça, c'est cool. C'est multi-protocol, JDBC, Cassandra. Pour donner un exemple, on utilise de l'élastique. Ça n'existait pas dans l'outil. Dans moi, j'avais le temps que je fasse la PR pour le, pour le gars, j'étais content, j'avais contribué en fin du code à un projet open source. Le gars, il l'avait déjà fait. Et quand j'ai voulu lui faire la deuxième PR pour gérer, on va dire, deux niveaux de modèles API élastique, pareil, il était plus rapide que moi. C'est multi-framework, donc Servlet, Netty, Play1, Play2, euh, Nicolas, Vertix, Uh, Julien Viette n'est pas dans la salle, donc je ne je parlerai pas. Et tous les serveurs d'app, donc Tomcat, Willfly, uh, Payara et, et, et WebSphere. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ne vous, hésite, vous hésitez pas à venir me parler uh, en dehors. Je suis intarissable sur, uh, sur Glowroot. Je vous remercie, je vous invite à le découvrir.